Comment jouer le guerrier arme T'as une optime opti opti opti PvEHL Et est-ce que déjà il est opti PVEHL Qu'est-ce que ça donne sur ce premier palier, le guerrier arme On a Wark pour en parler. Bienvenue à toi Wark. Salut. Alors Wark, rentrons au juste du sujet, qu'est-ce que ça donne Toi qui as eu l'occasion de, bah, de, de créer ta SP, de jouer avec, de t'entraîner, de bouffer, de manger, manger, bâcher des boss. Avec qu'est-ce que ça donne le guerrier arme dans la méta actuelle Alors, euh. Bah, ça dépend en fait de quel point de vue on, on veut partir, enfin prendre le, le problème. C'est est-ce que c'est bon en termes de dégâts ou est-ce que c'est vraiment méta pour d'autres raisons euh, Si on part du constat uniquement des dégâts, on aurait tendance à dire que l'aspect la, n'est pas du tout euh, viable parce que ça fait partie des, euh, des pires classes en, en dégâts overall sur un boss et même en overall euh, du raid. C'est quand ah, même presque devant le rogue assassinat. Hein <rire> Ouais, <rire> mais, euh, euh, mais à côté de ça, bah, on, on, je, je dirais quand même que c'est méta, tout simplement parce que, euh, bah, d'une part, tu gardes, même si tu t'es Arm, tu gardes toujours le kit de base du war, qui apporte le cri de guerre et le cri de ralliement, qui sont deux CD de raid quand même très importants dans la plupart des compos. Mm -hmm. Et à côté de ça, même si on a des dégâts overall plutôt faibles, on a quand même une très grosse phase d'exec, et euh, bah, la phase d'exec, on va pas se mentir, sur pas mal de boss, c'est quand même bien d'avoir euh, cette phase où on fait pas mal de dégâts en plus par rapport aux autres euh, aux autres classes, tout simplement pour accélérer la, la chute du boss, hein, parce que je peux penser à des, des boss comme Ximox euh, Sœur d'Enatrius, euh, même Généraux de pierre, où euh, à partir du moment où on va enclencher la phase dite d'exec du War, bah, c'est un peu le moment où le combat il va commencer à s'emballer au niveau des mécaniques et tout ça, où ça va devenir globalement plus compliqué. Et c'est vrai que réduire la durée de phase euh, un petit peu euh, pivot euh, du combat, bah, c'est quand même agréable. Donc je pense que c'est pour ça que le Warham reste méta malgré son manque de dégâts au vélo. Ouais, d'accord. Donc c'est un peu... Quasiment tout le temps en méta parce que déjà t'as envie d'en avoir un au moins pour le buff de tes potes Et comme tu dis cette phase d'exec en fait ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui, qui est présent dessus Même si à l'heure actuelle euh, un pied en phase d'exec ça éclate un guerrier en termes de dégâts Mais ah, bon, bon après... Euh... C'est probable <rire> mais bon décarimpy euh, voilà <rire> <rire> Mais voilà mais bon hein, et, et il a quand même ses utilités il a quand même ses petits avantages Et effectivement généralement on va préférer un guerrier arme qu'un guerrier furie euh, dans un raid notamment parce qu'en mono quand même, euh, bah, ça fait quand même plus mal sur la phase d'exec euh, et du coup en termes de <coughs> mythique plus <rire> <rire> bon, on en a parlé avant euh, bah, mythique plus va pas falloir se leurrer hein, c'est euh, parmi euh, l'une des pires classes à l'heure actuelle euh, parce que l'AOE le, le, euh, du War Arm est vraiment pas bonne euh, alors c'est pas un problème qu'on va retrouver dans les plus basses clés parce que le Warham me propose quand même une, une phase de burst Aoe quand même très importante. Euh, le problème, c'est que cette phase de burst, elle dure en général 10-15 secondes. Et à partir de ce moment-là, bah, vous faites plus de dégâts après. Donc, à plus haute clé, on, on commence à voir apparaître le problème parce que ça manque cruellement de dégâts constants. Donc, moi, bah, ouais. pas du tout méta. vraiment' et quand je en... dis plus de dégâts en plus, c'est vraiment, vraiment dégâts, plus vraiment... de dégâts. On n'a plus rien, on est à poil. <rire> Donc, vraiment, euh, c'est pas viable pour moi à l'heure actuelle. Euh, Wararm, et je pense pas être le seul à, à le penser. De toute Car façon, il y, y a des preuves pour ça. Vous avez sur Raider Yo, euh, Wararm, ça va pas très haut. Ouais, non, c'est effectivement pas très très haut. Et euh, bah, il faut des classes pour compenser. Euh... Le fait que, ben voilà, il est un peu en mono cible et t'as 10 secondes de burst d'AOE, mais bon. Ça. <rire> ouais, c'est pas ouf. Bon, c'est pas grave. On va dire que on, on va quand même s'intéresser à la classe parce qu'il y a quand même des trucs très sympas sur la classe, notamment, c'est vrai que c'est une classe qui brille en PvP, mais en raid, c'est quand même très kiffant d'avoir un gros guerrier arme même s'il est un petit peu en bas du tableau, comme tu dis pour les phases d'exec. Et du coup, en termes de légendaire, qu'est-ce qui rend bien sur le guerrier armes Alors, euh, enfin. On va commencer. Euh, on va partir du principe déjà qu'on est Ventir. Parce que, bon, bah Ventir, il euh, n'y a pas de match vraiment euh, en Warham. Euh, quand on est Ventir, on va partir sur la Chevalière des Rois Tourmentés. À craft donc sur le doigt. Euh, tout simplement parce que c'est la meilleure légendaire, que ça soit en mono cible euh, ou en multi Il n'y a pas vraiment de match avec, euh, avec d'autres euh, pouvoirs de légendaire et éventuellement la légendaire de déchaînement qui peut être prise euh, si on est tyrian et qu'on joue avec un talent différent que Ravageur mais euh, en vrai, en règle générale, on part sur Chevalier des Rois Tourmentés, euh, c'est la meilleure option et de très loin surtout en raid d'accord ok que et, en... et dans le cas où tu veux quand même imaginement faire du mythique plus en guerrier tu prendrais quoi en vrai c'est bah, pareil c'est la meilleure option en multi cible et même de très loin aussi donc, euh... ok, okay. Bon, au moins euh, pas trop à se questionner bah, euh, il voilà. n'y a pas 3000 questions on part sur des... des rois tourmentés ça marche et en termes du coup de congrès tu dis 20 tirs, 20 tirs tous les jours euh, bah, en vrai euh, si vous partez dans l'optique raid pure tout en restant éventuellement un minimum compétitif en, M en MM+, il euh, bah faut partir sur 21, euh, ça apporte trop de dégâts en fait, parce que pendant nos phases d'exec, et bah forcément renforcer euh, cette phase d'exec plus la rendre disponible plus souvent, euh, bah c'est euh, trop bien en fait. Donc euh, ouais, faut partir sur ventir. T'as euh... une idée environ de euh, en, en multip sur un boss de combien représente en pourcentage euh, blâme enfin exécution du coup ouais. en termes de dégâts euh, bah, ça va dépendre du, des boss, mais euh, moi j'avais regardé euh, sur ça, ça varie entre 45 et 55 des dégâts en fait. C'est euh, plus de la moitié. De... <rire> <rire> <rire> C'est ah ah c'était quoi donc, 45 à 50% des dégâts que tu fais en mono, ton, ton blâme, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Donc, euh, c'est quand même pas négligeable euh, de passer à côté euh, du blâme. Carrément, carrément. Et donc, tu dis, sinon, pour ceux qui veulent faire, euh, parce que je sais qu'en PvP, ça marche également bien, ou en mythique plus, Kyrian, c'est une option qui est quand même viable euh, Kyrion... Alors, j'ai vu quelques Kyrian euh, perf, en... que ce soit en mono ou euh, sur des boss un peu plus multi. Ouais. donc ça reste une alternative viable je pense euh, malgré tout euh, Ventia reste quand même à terme loin de vent je pense donc en vrai après ça c'est selon chacun, selon ce que vous voulez faire à côté en fait, effectivement mm -hmm. vous pouvez jouer Kyrian et dans ce cas là vous basculez sur la légendaire c'était quel nom déjà sur le tourbillon vous basculez sur cette légendaire après, la chevalière des rois tourmentés reste quand même jouable ouais, avec. Marchera le... largement bien aussi. Hein. Ouais, quand même. Quand même. Mm -mm. Mais euh, ouais. Si vous êtes dans une optique raid euh... restez en vrai sur sur ventir. Hein. C'est vraiment ça se débrouille bien. Mm -mm. Même en... en multi, ça reste ok hein, parce que les. Franchement, avec un peu de stuff, moi mes blames quand ils critent, ils partent à à 25 k plus quoi. Donc, ah ouais euh... quand même. <rire> ah ouais, ouais. Ah ouais. Donc, euh... Donc avec une petite attaque circulaire, il y a quand même bon, des ouais. choses à faire. Ouais. Avec Une attaque circulaire, bon bah ça, ça, ça fait le job quand même, donc euh, voilà. carrément, ouais, carrément. Et du coup, euh, le lien d'âme que tu prends pour durer par exemple, alors euh, bah, du coup, on va partir en fait sur Nadija, la lame fantôme. Il euh, y en a certains qui partent sur Théotard, le duc fou. Euh, ça reste rare. Euh, moi, perso, j'ai tendance à dire que c'est pas terrible parce que c'est soumis à l'aléatoire donc. Euh... Déjà en soi, déjà de base, pas très bien en, en war arm, donc ça sert à, pas à grand chose de se mettre des bâtons dans les roues. <rire> yes. euh... Puis la hâte, c'est quand même cool en guerrière. Hein. La, la, la hâte reste quand même sympa, mais euh, le gros problème en fait avec ce talent là, c'est que euh, dans un combat purement mono, il n'y a pas de où on tue pas d'ennemis de, pour accélérer euh, mmh. euh, l'accès au buff. Bah, on va avoir ce buff toutes les 80 secondes si je dis pas de bêtises et en fait c'est 10 ah, secondes 10 avant de récupérer notre burst ah, ce qui ouais. fait que on, on, chope le, enfin, on chope notre burst au moment où le buff s'arrête se, se, bah, mm. donc on est un petit peu déçu, on profite pas tellement euh, dans, un, dans un combat purement monocyble en tout cas euh, de, ce, de ce conduit là mais euh, ça reste quand même le meilleur puisque ça apporte quand même un petit peu de rate et voilà. ok ça marche Ouais ouais ça se tient, ça se tient. Ouais. Euh... Et, et du coup là je vois par exemple que tu as pris euh, un seul conduit de puissance et que tu as pris euh, à droite, toi à droite chez Neja, c'est ce, ouais. ce qui rend le mieux Bah ouais en fait euh, tout simplement parce qu'à l'heure actuelle le conduit de puissance qu'on prend euh, c'est Mastodon de descendre, hein, bah, juste pour avoir du, euh, euh, du chance de coup critique euh, qui s'augmente mmh. au fur et à mesure qu'on fait euh, des blâmes. Ouais. Donc, toujours pour, euh, dans cette idée de renforcer euh, la technique blanc, yes. Euh, et avant, en fait, avant qu'on arrive à, à 30 de renom, on partait sur un double conduit de puissance et on partait sur euh, frappe mortelle combo, d'accord. Enfin, mortelle combo, pardon. Mm -hmm. Et euh, le gros problème, c'est qu'en gros, ça permet à notre frappe mortelle d'avoir 14% de chance de frapper à nouveau. Donc, c'est quelque chose qui est soumis à l'aléatoire, ouais. c'est un truc qui ne sert pas du tout pendant nos phases d'exec, puisqu'on va mmh. presque jamais utiliser Mortel Combo. Enfin la, la frappe mortelle, pardon. C'est-à-dire euh, qu'elle est dispo... On va utiliser ce talent concrètement que la moitié du temps. Et euh, bah, c'est trop aléatoire. C ça apporte pas... Et frappe mortelle de base ne tape pas si fort que ça. Ça reste OK, mais c'est pas si fort que ça. Et ça permet pas de justifier euh, une frappe euh, à nouveau. Quoi. Comme pourrait l'être un. Un Coup de templar de, de paladin, par exemple, ouais, ouais, ouais, ouais je, je vois bien Et ce euh, que tu veux dire. Okay. Donc voilà ce qui fait que on va partir sur un sur juste euh, un seul euh, conduit de puissance pour essayer de prendre du listes déterminé qui permet en fait d'augmenter les dégâts de 3% qu'on fait à la première cible qu'on tape. Ouais. donc euh, dans un combat purement mono, c'est de très loin ce qui est le mieux. Et euh, à côté de ça, euh, même en donjon, ça, ça peut se jouer puisque si vous tuez euh, votre cible, euh, si vous tuez cette, la cible qui a ce debuff, bah vous allez pouvoir le mettre automatiquement sur la prochaine cible. Mmh. Que vous ouais, donc c'est un peu comme si tu l'avais tout le euh, temps quoi. Voilà. Donc après. Euh... Et châtiment éprouvé, il est, euh, il est pas il est pas ouf hein, le truc de congrégation là, à droite. Euh, le ah de puissance, ouais. Ah éventuellement ouais, éventuellement c'est vrai, j'y ai pas pensé sur le coup parce que c'est vrai que moi Warham, je le joue beaucoup, presque pas en, en mythique plus Mais ouais maintenant que tu le dis euh, c'est vrai que c'est totalement, je pense que d'ailleurs c'est plus ça qu'on part euh, On partirait plus sur châtiment éprouvant que, euh, que le, le conduit dueliste déterminé Ouais. ouais, ouais. Mais en vrai tu dis euh, ça part sur du dueliste euh... Euh, Ouais en règle en générale euh, c'est plus ça qu'on qu va aller essayer de chercher Maintenant, euh, je pense euh, éventuellement à des boss comme Denatrius on peut éventuellement partir sur Châtiment Éprouvant pareil sur Sun King on peut éventuellement partir sur Châtiment Éprouvant mais en règle générale, ouais, on part, euh, on part sur du hélice déterminé quoi. Ouais. ça marche, ça marche ça marche. Ça marche. Tous les cas, par contre, on reste sur Mastodon de descendre. Euh... Ouais, ça c'est la valeur sûre. <rire> ça, on se trompe pas ça c'est pour bien augmenter l'exec ok et du coup en termes de stats Les stats que tu vas chercher en guerrier hein, coup C'est quoi déjà Alors Il euh, bah, y a pas mal de choses à dire en stats euh, En fait on va essayer en, en vrai avec le warm D'avoir un petit peu de tout euh, Le truc quand même à garder à l'esprit C'est d'essayer d'avoir déjà au minimum euh, 12% de, de hâte si je dis pas de bêtises euh, Le mieux étant ouais, 13, 14, 15% déjà d'essayer dans un premier temps d'avoir cette valeur et euh, à partir de ce moment là bah, euh, les deux euh, stats qui vont prendre tout leur sens c'est euh, le critique et la maîtrise en fait donc on va essayer de chercher à blinder à ce niveau là donc le critique c'est euh, parce qu'on a un talent enfin euh, un talent un passif je veux dire en, en warhammer, qui permet en fait à nos attaques automatiques critiques de générer 30% de rage en plus donc, mmh. ça, c'est le combat ultime du Warhammer, c'est la génération de rage. Ouais. Donc, on a de crit, plus on génère de rage. Donc, c'est bien. Et euh, la maîtrise, bah, ça nous permet. Alors, ça a été riffonte, euh, par rapport à B.A.F. Chat de d'ailleurs. Ouais, ouais. Ouais. Euh, avant, c'était ça qui faisait quasiment tous nos dégâts en Wararm. Maintenant, en fait, c'est ce qui nous permet de faire plein de dégâts. Parce qu'en fait, le, le dot qu'on va mettre sur notre cible on va taper un petit peu. Bon, c'est euh, presque. Enfin, c'est un petit peu ridicule les dégâts. Mais c'est surtout qu'en fait tant que la cible elle est euh, sous euh, ce saignement bah, ça va nous permettre de faire euh, bah, autant de pourcents de dégâts qu'on a de maîtrise en plus à la cible avec toutes nos compétences donc euh, plus on a de maîtrise plus on va taper fort quand la cible euh, a le dot sur elle donc ouais euh, grosso modo on essaye d'avoir au minimum euh, 13% de hâte 12-13% de hâte au minimum puis Après, on essaye vraiment d'aller chercher le maximum de crit et de maîtrise. On peut avoir un petit peu de polyvalence aussi à côté, c'est pas trop gênant. Moi j'en ai un petit peu trop. Euh, J'aimerais bien descendre plus vers les euh, 7-8%, euh, mais euh, c'est pas trop grave si vous en avez un petit peu aussi à côté. Ouais, tu un petit peu de stuff pépé pour les level aussi. Voilà aussi. Et, euh, et, et si je balançais là, là tout de suite un hein, poids de stats. Euh... Sur ton ouais. guerrier armes ça donnerait quoi tu sens... euh... Euh, Si je dis pas de bêtises moi ça serait euh, maîtrise en premier, euh, crit suivi pas très loin derrière, la hâte puis la polyvalence D'accord euh, Mais ouais maintenant que tu le dis c'est vrai que je l'avais dit dans la vidéo du War Fury, mais euh, de toute façon le mieux c'est toujours d'aller sur Redbot pour toujours se tenir à jour et c'est encore plus vrai sur ce genre de classe où un petit peu toutes les stats restent intéressantes. Mmh, mmh. Euh, donc voilà. Ce qui donne de bons espoirs mine de rien sur le petit late game parce qu'une classe où toutes les stats sont bonnes généralement c'est une classe qui va bien scale, qui profite bien. On tu espère. Vois. On espère. <rire> moi j'ai bon espoir sur le, scale, le scaling du Gaillard. moi je vais pas te mentir. <rire> ah, on espère, ouais. on verra bien. Et du... Oh, et du coup les bijoux que tu as envie de prendre en alors, oh là, ça c'est un gros casse-tête, hein. c'est un petit peu comme le War Fury. il y a plein de trucs ah, qui sont chier. intéressants. Euh, donc ça va, on n'est pas trop limité dans nos choix. Ouais. Euh, alors moi, pour le moment, euh, j'ai fait pas mal de tests. Euh, la configuration que je préfère pour moi à l'heure actuelle avec ce que j'ai, c'est euh, du coup le bijou de Denatrius, donc en utilisable. Euh, puis le blason de la Légion de pierre euh, donc, euh, disponible sur les généraux de pierre mmh. qui marche plutôt bien également surtout si vous êtes pas mal à l'avoir maintenant c'est pas du tout les meilleures alternatives euh, à mes yeux euh... alors je ne l'ai pas mais pour moi le meilleur bijou possible euh, pour, euh, pour voir armes, c'est le cristal de puissance accablante qu'on trouve euh, de l'autre côté euh, qui va nous permettre d'avoir un gros boost de coup critique pendant 15 secondes et en fait le truc qui est bien c'est qu'il a 1 minute 30 de recharge ce qui fait qu'on va pouvoir le coupler en même temps que l'avatar euh, et du coup de notre burst et euh, de profiter un maximum bah, de l'effet du bijou euh, pendant enfin, au moment où on en a vraiment besoin c'est à dire au moment où on burst et en règle générale au moment où on va, euh, on va utiliser notre exec donc euh, pour moi ça c'est le meilleur bijou donc si vous l'avez n'hésitez euh, surtout pas à le mettre euh, maintenant à côté de ça on peut avoir aussi euh, appareil quantique qui est pas dégueulasse malgré le, euh, le petit nerf indirect qu'il a subi il y a mmh. une, semaine, je crois. Ouais, une ou deux semaines ouais. Apparemment il reste quand même utilisable de ce que j'ai vu et euh, plutôt bien donc euh, si vous l'avez euh, n'hésitez pas aussi Moi il est un petit peu faible en item level donc je, je pense pas qu'il soit 184 ouais il est un petit peu faible ouais, il tombe pas. franchement euh, ça veut pas tomber euh, à côté de ça, vous pouvez prendre euh, Souvenir de, de péchés Passé, euh, à la place par exemple du, euh, du bijou de Tenatrius, c'est tout à mmh. fait possible. Euh, vous pouvez prendre aussi la Partition de Musique Macabre, euh, qui est plutôt forte d'ailleurs, je pense que ça mmh. fait partie pareil, des meilleurs bijoux. Euh, pour ma part, je l'utilise pas parce que euh, j'ai un problème avec ce bijou, je n'aime pas sa façon de fonctionner malgré tout ça reste quand même bien puisque comme le bijou de tout à l'heure c'est 1 minute 30 de recharge donc ça se perd bien avec notre burst euh, qu'est-ce qu'on a de bien on a la flas de putréfaction aussi qui est plutôt pas mal euh, mm -hmm. je crois que c'est même l'un des meilleurs bijoux euh, que ce soit en mono cible ou en double cible ouais il est même fort a... sur les corps à corps celui-là hein. ouais. ouais, corps à corps est plutôt strong celui-là donc pareil si celui-là vous l'avez en E-level e plutôt correct euh, c'est une option euh, vous avez aussi l'insigne d'empressement du gladiateur impénitent qui est plutôt pas mal aussi surtout si vous l'avez en haut item level donc si vous faites du pvp vous pouvez tout à fait le mettre par exemple ça c'est une c'est une composition qui marche plutôt bien aussi également euh... ah l'émetteur alors ça l'émetteur ça je peux bien en parler parce que je l'ai utilisé pendant très longtemps alors c'est un petit peu le bijou de tous les extrêmes, celui-là avec Warham. Euh, autant ça peut être l'un des meilleurs bijoux comme le Pia. Euh, ça va juste dépendre des procs en fait. Euh, donc euh, va, ça va vous donner un boost de hâte euh, quand, quand il proc. Ouais. Euh, le problème c'est que s'il si ne proc pas pendant votre phase d'exec, c'est nul. Donc s'il euh, il proc pas à l'open, c'est déjà vous perdez euh, beaucoup de DPS. S'il si ne proc pas pendant que vous burstez, euh, vous perdez beaucoup de DPS. Et si proc du coup pendant les phases où bah, un petit peu creuse du, du war bah vous allez perdre toujours du DPS en fait. Enfin, vous n'allez pas perdre du DPS, mais vous n'allez pas en gagner signif de façon mmh. significative. Bah, C'est un peu Donc... le problème à avoir un trinket RNG, enfin proc sur une classe qui est très dépendante de ses bursts. Ouais. Euh... Tiens d'ailleurs si ça te dérange pas, je prendrais bien un graphe euh, d'un des boss que t'as fait pour montrer rapidement en mono euh, la, la courbe euh, de répartition des dégâts du live. Ouais. Ça, bah ça te bah tente ouais. on va s'habituer ah, Fais, fait. Va... vas-y. Vas-y, <rire> vas vas Ok, c'est mono-mono quoi. Tac, tac, ouais. 5k5. Bon déjà 5k5 c'est pas énorme effectivement. Ah euh... oui <rire> d'ailleurs, il log à 100, il est genre dixième de ouais, ouais, ça, ouais. <rire> ça on avait pas... On a bien vu hein, que c'était parmi les pires classes en, en, ouais, en termes de DPS. Et donc, effectivement, la courbe ressemble à ça. Ouais, c'est vraiment, bah, là, les phases de pique, hein, c'est euh, les phases où vous avez votre, euh, votre burst. Hein. Ouais, euh, ouais. Clairement. Et du coup, effectivement, si ton bijou, il proc entre là et là, on va dire. <rire> ah ouais, entre... Là, c'est perdu, en fait. C'est ça. Là, ouais, ouais, c est... C est... Parce Prêtement... que s'il proc là, il proquera pas là, quoi. Et si pas là, ben, il prend oui. pas là. <rire> Donc ouais. Ouais, ouais, clairement, je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Hein, du coup, au ouais. ouais, bijou émetteur euh, à, à, à proscrire en vrai, euh, c'est euh, voilà, c'est pas c'est pas dingue, ça peut être bien comme pas bien, mais euh, le peu de fois où ça va être euh, vachement bien, euh, c'est trop rare pour que moi, je... enfin moi, je trouve que c'est pas rentable. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Euh, maintenant, euh, petite mention honorable, toujours. Euh, à la suite de son brelune voracité, euh, donc qui, qui est inutilisable. Mm -hmm. euh, pareil, une minute trente de, de recharge, ça vous confère de pense pendant, pendant son utilisation. Donc ça, on ne se trompe jamais quand, quand on a ça. Euh, ça reste inutilisable. Alors moi, je suis plus du genre à préférer un utilisable plus un passif, plutôt que ouais. deux utilisables. Mm -hmm. Maintenant, euh, certains arrivent à faire avec. Hein. Moi, ce n'est pas trop mon délire. Donc euh, ça, c'est à voir... Euh, avoir selon comment vous préférez euh, faire votre truc. Quoi. Yes, carrément, carrément, carrément. Ok, pour les, les stats et les bijoux, du coup, on va attaquer le bonnet cible, du coup, avec déjà les, les talents. Qu'est-ce que oui. tu prends comme talent pour aller casser du boss en raid Alors, euh, bon, on va partir à talent 15, donc on va partir sur casse-crâne. Alors, ce qui est intéressant avec ce talent, c'est que ça va nous permettre... Euh, Bon, bah, certes de frapper le boss hein, Mais c'est pas vraiment ça qui est le plus intéressant C'est surtout que mm -hmm. ça vous permettre de générer 20 points de rage Et ça bah, La génération de points de rage bah, On aime bien, on adore Donc, on Ah ouais avoir... c'est marrant tu vois que ça joue pas mort si du coup Ouais non en fait euh, Le truc c'est que ça permet à plusieurs reprises de faciliter La, la Comment dire la rotation Donc ouais. à terme en fait on perd Moins de DPS euh, à prendre Casse-crâne que prendre mort subite. D'accord. Alors que oui, effectivement, c'est plutôt étonnant, euh, sachant qu'on est plus une base qui se base uniquement sur un sort qui est blâme. Oui, c'est pour ça. C'est ouais, vrai que ça, est, ça paraît étonnant, mais euh, bah, en fait, non. C'est euh, vraiment. Euh, mm. Par rapport au nombre de procs qu'on va avoir avec mort subite, bah, finalement, sur le long terme, Casse-crâne restera, restera meilleur. Ah, bien sûr, les pièges génération de rage te permet de faire plus de blâmes aussi. Hein, donc oui bah, C'est ça, et de faire des ouais. blâmes plus efficaces. Ouais, parce qu'il ne faut pas ouais. oublier que blam, plus on, f... plus on la dépense avec beaucoup de rage, donc ouais. 40 de rage, plus on fait de dégâts avec. Carré, ouais, euh, bien sûr. Euh, la petite spécificité qu'il faut savoir quand même avec euh, blam, c'est que ça suit apparemment une. une Comment dire euh, Une. Ah merde, j'ai perdu encore mon beau. <rire> <rire> <rire> eh, à chaque vidéo, je vais te la faire. Hein. Euh, mince. Une fonction linéaire, voilà. Ça, ça, ah, ça, oui. a, ça, a une fonction linéaire de dégâts, ce qui fait que euh, que vous la dépensiez à 20 ou 40 de rage, vous perdrez jamais de dégâts en fait. Donc euh, concrètement, ça, c'est euh, faut l'utiliser dès que c'est disponible. Il a pas vraiment. Ah d'accord. Moi, je pensais vraiment de... qu'il fallait attendre d'avoir. Euh, je je pensais aussi. Je pensais au, au départ aussi. Euh, j'ai fait pas mal de tests, je trouvais pas vraiment de différence donc euh, c'est vrai qu'au début je savais pas, pas trop et au final je suis tombé ouais, sur un poste qui disait effectivement que euh, bah, ça suivait une fonction linéaire donc qu'on mmh. fasse 40 ou 20 bah ça changeait rien Ok, super voilà. bon hein, ça va, merci pour l'info voilà. euh, On passe du coup au talent 25 euh, mmh. donc là au petit cred on prendra doublement, hein. ouais. a pas vraiment d'autres choix Mm -hmm. surtout en War 1 puisque bah, déjà en plus de euh, vous permettre d'avoir une charge supplémentaire qui a un temps de recharge réduit, bah, d'une part ça va vous permettre euh, bah, d'avoir un uptime sur le boss euh, meilleur, forcément euh, et à côté de ça bah, pendant les quelques phases de déplacement du boss ça peut vous permettre de gratter une petite charge comme ça ça vous permet d'avoir du coup 20 points de rage en plus ce qui fait que contrairement au War Fury où la charge va vraiment être utilisée juste pour l'uptime du boss plus que pour la, la, la rage que ça génère, bah pour Loirearm, ça va être plus intéressant aussi de l'utiliser bah, juste pour générer de la rage, en fait. Donc, euh, doublement très fort. Ah ouais, ouais, je vois ce que tu C'est vrai que c'est pas con, hein, ce que tu viens de dire. Il y, y a des situations dans lesquelles tu, euh, tu te déplaces juste pour le faire, genre un bon mm -hmm. charge pendant, pendant une phase creuse, ou j'en sais rien. Alors, dans ce, ouais, ce côté-là, pas forcément, mais le meilleur exemple que je peux avoir sur celui-là, c'est Ximox. Par exemple, euh, bah, quand on est attiré par la hache, ouais. euh, on peut gratter deux charges à ce moment-là. C'est-à-dire que vous vous faites attirer, vous, vous attendez un petit peu, hop, on utilise la charge, on gagne, on se fait à nouveau aspirer et vous prenez à nouveau la charge. Donc, il faut, okay. faut réussir à le faire bien comme il faut pour pas finir après dans le tourbillon et se faire euh, <rire> éclater. C'est si pas du minimax efficace, sinon. Ouais. Voilà, si c'est bien fait, bah, non seulement vous faites la mécanique, mais à côté de ça, vous grattez deux charges et du coup, 42 de, de râles. Ok. Donc, euh, dans ce genre de situation, ouais, Pas, mmh. pareil, euh, pendant un déplacement de boss, bah, je peux par exemple penser à Lady Inerva, ouais, mmh. euh, comme ça par hasard, quand on déplace le boss, bah, vous pouvez faire un petit... Euh, un, un, vous pouvez reculer un petit peu votre personnage et hop, re-engager, euh, attendre que le boss soit, se soit remis, replacé, et en fait, vous grattez une charge à ce moment-là, plutôt que de courir euh, derrière le boss à essayer de taper. Quoi. Moi, en tout cas, c'est l'utilisation que j'ai de, de la charge. Yes, donc, ça marche. Euh... Pour une mine maxée un petit peu. Voilà, toujours. Bah, surtout, Et donc, ouais, après, bah... tu prends Massacre, du coup, évidemment, pour avoir les phases d'exec plus basses. Ouais, bah ça, oui, il n'y a pas vraiment de talent euh, autre. Hein, c'est Massacre. pour ouais, euh, ouais. permettent de, de, de, de déclencher notre phase d'exec plus tôt. Mm -hmm. Donc, euh, au lieu que ça soit 20% euh, 0, bah, c'est à 35% 0. Donc, euh, vraiment, aucun talent euh, ne peut concurrencer surtout quand on est ventir, vraiment, même hors ventir, je crois que c'est quand même massacre qui est pris. Euh, oui, oui, ouais. Euh, talent 35. Euh, bah là, c'est Il y a pas mal de choix qui sont possibles. Euh, pour ma part, moi je prends marche bandissante, toujours dans l'optique d'avoir l'uptime le plus réduit, enfin le, le plus euh, haut, pardon, euh, sur les boss. Mm -hmm. Euh, maintenant c'est tout à fait jouable De prendre euh, par exemple second souffle Moi je suis pas super fan de ce talent Parce que ça permet de déclencher une régène Automatique de, de nos points de vie mmh. Très forte régène d'ailleurs Mais il faut pas avoir subi de dégâts pendant 5 secondes C'est vrai qu'en raid en général On prend souvent des dégâts mmh. Et les phases où on n'en prend pas Bah c'est des phases où les heals Vont nous, euh, vont nous top quoi Ouais c'est ça c'est qu'il y a pas de problème hein. Ouais je suis d'accord ah, ouais. pour moi il me semble pas très utile hein. Après ce talent, si vous êtes dans un groupe qui a un petit peu plus de mal, surtout les healers qui ont un petit peu plus de mal à vous remonter, peut éventuellement être pris, mais moi, je ne suis pas fan. Mmh, mmh. Pour ce qui est du posture défensive, bah, c'est de loin le talent le plus compliqué des, des trois à utiliser. Hein. Puisque, en gros, il euh, va falloir tourner autour, il va falloir connaître euh, le boss, à quel moment euh, il peut vous faire très mal. Euh, du coup, pour l'activer et réduire les dégâts, puisque ça réduit les dégâts lors de l'activation, euh, de 20 et ça jusqu'à son annulation mais à côté de ça ça réduit les dégâts que vous infligez de 10 Donc faut pas euh, faut pas tout le temps l'avoir d'actif hein, forcément. Donc c'est un c'est un talent qui peut être pris. Euh, moi j'y vois pas trop d'intérêt en vrai. Euh, ah ouais, donc, moi c'est mon préféré de la ligne. Ouais ouais, mais il peut être euh, il peut être utile hein, en vrai euh, sur certains boss. Euh, Vraiment, on verra peut-être à terme, ouais, là, vu qu'on va commencer. Tu vois, genre en... la dot, euh, bah, tu vois, je parlais de Xymos, mais par exemple sur sa dot et ce genre de trucs, bon, bah, c'est bien d'accepter fait... de perdre 10% de dégâts, surtout sur des phases de non-exec. C'est euh... vrai, en vrai, oui, pourquoi euh... pas, hein, c'est vrai, totalement. Après, euh, si votre groupe se débrouille bien, normalement, euh, avec votre CDDF, votre euh, spell reflect. Ouais, euh... c'est vrai que tu as aussi le spell reflect déjà pour mitigé ouais. En vrai, on a bien déjà sûr. tellement de trucs pour euh, mitiger les dégâts que c'est vrai que. Mais c'est prenable, c'est prenable. Moi je préfère euh, Marge dans l'optique euh, Uptime Boss et mm -hmm. les autres sont jouables. Euh, à côté de ça, euh, Talent euh, ligne 40, euh, bah, on va prendre d'office en fait Brise Guerre en mono cible euh, parce que enchaînement on l'utilisera jamais en, en mono cible ou même en raid tout court en fait. Mm -hmm. On perd trop de dégâts mono cible à l'utiliser donc c'est pas intéressant. Euh, dégâts collatéraux pareil ça manque euh, ça manque euh, cruellement de dégâts euh, en apport donc euh, c'est mmh. pas intéressant donc on préfère prendre brise-guerre tout simplement parce que ça transforme une une attaque euh, target en une attaque de zone donc ça peut être plus, euh, plus facile de l'utiliser en vrai et euh, dans un combat par exemple où euh, on a une cible supplémentaire qui vient s'ajouter à, à la cible principale Basse, on va venir mettre le, le, la frappe du colosse donc sur deux cibles grâce mmh. à l'effet de Donc c'est jamais perdu, ce talent on sera toujours prêt en raid, pour le moment en tout cas, mmh. à Spali là, à l'heure actuelle. Euh, ensuite, talent 45, bon bah là on prend Avatar sans réfléchir, hein, tout simplement pour, euh, pour, pour la légendaire. Mmh. 20% de dégâts pendant 20 secondes. Euh, c'est pas négligeable. C'est beaucoup en plus, hein. en ouais. vrai, 20% de dégâts, 20 secondes pour 1 minute 50 de cd, c'est vraiment beaucoup pour un talent. Bah, c'est plutôt correct, hein, ouais, c'est vraiment pas mal, puis ça génère 20 points de rage à l'utilisation aussi, faut pas l'oublier, c'est vrai qu'on a C'est vrai, en bon. plus, ouais, c'est vraiment un talent monstrueux, euh. je trouve, hein. pour un talent, c'est ouf. Donc, euh, apprendre, surtout si vous avez la légendaire, là, faut surtout <rire> on, prend, on prend rien d'autre. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Et enfin pour euh, le talent 50, bah là, euh, si on est Ventir, on prend Ravageur en fait, tout simplement. Euh, pour bien comboter avec cette légendaire. Parce qu'en fait, ça va nous permettre euh, bah, du coup d'utiliser Avatar et d'avoir éventuellement un proc Ravageur à la place d'un proc Tempête de Lame. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas ce talent, bah, vous allez basculer sur la Tempête de Lame. Et le risque euh, en faisant ça, c'est que lorsque vous avez utilisé Avatar, bah, vous allez être enclenché dans une, euh, dans une tempête de lames. Donc euh, c'est pas terrible en mono-cible, puisque ça ne fait que 10 000 dégâts en 5,2 secondes. C'est pas euh, énorme, hein. c'est vraiment, peu... bah, vraiment très faible. Ouais, Donc en vrai, vrai même le mieux si vous faites ce.. Euh, euh, si vous faites ça, c'est encore d'avoir une. Euh, d'avoir une macro qui vous permet de cancel l'aura de votre tempête de l'âme, mais du coup vous venez complètement saboter euh, l'effet de la légendaire, donc mm -hmm. euh, c'est vraiment pas utile. Donc il euh, faut prendre Ravageur, c'est vraiment euh, ce qu'il y a de mieux euh, quand on utilise ce build en tout cas. Euh, yes. Vraiment ça vient bien renforcer notre mono-cible, et ça nous permet surtout bah, de ne pas être bloqué en fait, dans notre rotation, euh, c'est juste un proc qui vient se rajouter et ça ne ça ne en aucun cas ça vient influer sur notre sur notre rotation mmh, carrément, carrément. Voilà. yes ouais. alors va donc on va les petits talents quels sont du poteau alors quels sont du boss euh, vite fait avant grimoire il y a de, euh, non si ouais si c'est juste ça revenir en fait sur un, un passif qu'on je n'avais pas dit c'est euh, il faut toujours garder à l'esprit qu'à chaque fois que vous avez dépensé de la rage euh, vous avez euh, 1,40% de chance par point de, euh, de rage dépensée, de mettre euh, fin au temps de recharge de votre fulgurance. Mmh. On verra, euh, ça prendra tout son sens euh, euh, après, là, je vais, je vais, je vais y venir. Mmh. Du coup, en fait, euh, on va avoir une phase de dégâts en fait, où le but, ça va être d'alterner euh, une compétence qui, euh, qui dépense de la rage et alterner avec fulgurance. Et en fait, le but, ça va être de faire un petit peu yo-yo entre, entre ça, quoi toujours dépenser de la rage pour avoir éventuellement un propre fulgurance, pour faire une fulgurance, etc. etc. D'accord. Euh, donc, donc fulgurance, c'est ta prix au numéro 1 euh, Alors ça dépend. Ça dépend. Euh, justement, j'allais y venir. Euh, pour moi, il y a trois grosses phases qui se distinguent euh, avec le War. Il euh, y a la phase que j'appelle euh, du Burst, euh, donc qui va venir englober le moment où vous allez au minimum utiliser votre brise-guerre plus les, euh, les autres compétences de Burst. Mmh. à savoir ravageur et avatar. Il euh, y a la phase que j'appelle d'exec mais hors euh, burst. Ouais. Et la phase euh, hors exec. Ouais. Okay. Euh, dans la phase euh, où on est en exec et qu'on a notre burst, l'objectif, mmh. ça va être euh, de placer le plus de blâme possible pendant ce temps. Donc en gros, vous avez 10 secondes où vous allez concrètement utiliser que votre blâme. Euh, donc là je vais euh, faire un petit peu la démonstration donc là on est dans l'optique on est en open de boss par exemple oui. euh, donc on a nos, euh, nos bursts de up euh, plus le blâme de disponible donc mm -hmm. là on va venir charger faire une fulgurance avant de faire avatar brise guerre ravageur et là bah ça y est là on utilise que blam euh, au minimum pendant toute la durée du debuff de brise guerre et voilà donc, donc ça guerre c'est euh, la première phase de enfin la première phase c'est à dire quand vous êtes en burst et là avez... on était en burst et euh, t es, t es en phase d'exec et t'es en burst voilà ça, ensuite okay. donc ensuite à la phase d'exec sans burst donc la phase d'exec sans burst donc, on vient à ce que je disais tout à l'heure l'objectif ça va être de déjà dans un premier temps toujours maintenir le buff le debuff euh, blessure profonde toujours sur la cible ça c'est la priorité numéro 1. donc ça on le réapplique avec frappe mortelle Ensuite, fulgurance en priorité, puis blâme. Et en fait, l'objectif, ça va être d'alterner entre fulgurance et blâme en gardant toujours à l'œil qu'on ait euh, notre debuff sur la cible. Et en fait, c'est ça. Voilà. Et euh, c'est vrai que je n'ai pas parlé du casse-crâne. Oui, j'allais casse y venir justement. Ouais, le casse-crâne, on l'utilise euh, quand vous avez euh, en dessous de 60 de rage, donc dans l'idée de ne pas overcap de la rage. Et ça vient en priorité avant la fulgurance, mais après euh, la frappe mortelle, dans le cas où on vient refresh notre euh, dot sur la cible. J'ai juste une question sur le ouais. déjà le, la partie burst de l'open, quand tu oui. as tout est pourquoi tu mets pas un casse-crâne avant de partir en avatar Ah, ça, ouais. Euh, alors ça, il y a deux écoles. C'est euh, soit l'école de la fulgurance, comme je fais moi, ou soit l'école du casse-crâne. Moi, je n'utilise pas casse crâne tout simplement parce que si on a un proc de témérité avec les légendaires, ça vient complètement nullifier euh, la rage que ça nous apporte euh, avec euh, le casse crâne. Parce qu'en fait, quand on est en témérité, euh, en plus, euh, enfin, si on a un proc de témérité avec l'avatar, on va être full rage tout le temps. Vraiment pendant euh, 5 secondes, euh, enfin pendant toute la durée de la témérité, vous allez être full rage. Donc... Euh, si vous avez un double proc témérité dans le meilleur des cas en utilisant Avatar plus Ravageur, vous allez avoir jusqu'à 8 secondes de témérité. Et pendant ces 8 secondes, vous allez être full rage. Donc, si vous avez fait un casse-crâne avant, bah, vous allez juste euh, en sortie de burst, plus pouvoir l'utiliser puisque va bah, être bah, en temps de recharge. Mais en plus de ça, ça n'aura pas été utile pendant votre phase de burst, puisqu'en fait vous allez être complètement cap en, en rage. Donc moi, c'est, je ne l'utilise pas parce que euh Justement, je préfère l'avoir en sortie de burst où ça va être utile, plutôt que de bah, dans l'éventualité où j'ai un proc de témérité, bah, de complètement nullifier la compétence. Voilà. Ok, voilà. ça marche. Mais euh, ouais, pour reprendre du coup, ouais, hors fin, pendant la phase d'exec, euh, en gros, première, première chose, toujours le, le dot, le casse-crâne quand es on est en dessous de 60 de rage, fulgurance et puis rage, et on alterne entre fulgurance, blâme. Blâme, si on n'a pas là, on voit qu'on va devoir refresh donc on refresh et on reprend tout simplement donc euh, toujours alterner fulgurance et une compétence. Donc là, en l'occurrence, blâme casse-crâne qui est disponible donc on l'utilise, etc. etc. Donc, ça c'était pour la phase euh, d'exec hors euh, burst. Mm -hmm. Voilà comment c'est le fonctionnement. Donc là, l'objectif c'est vraiment d'optimiser euh, son DPS à euh, en faisant des fulgurances, puis, euh, puis le blam. Mmh. Maintenant, pour ce qui est du, euh, de la phase euh, hors, euh, hors exec, euh, alors que ça soit en burst euh, ou hors burst, c'est pareil. En fait, ça, ça va être toujours pareil. Euh, on va venir juste remplacer euh, blam par frappe mortelle dès qu'elle est disponible. Et si frappe mortelle est en temps de recharge, on va venir basculer sur du heurtoir. Mais euh... Euh, alors euh, ça m'amène juste à deux petites questions. Euh, ouais. Ravageur c'est combien de cooldown déjà C'est 45 secondes. Ok. Ravageur tu le poses en cooldown quelle que soit la phase euh... Ouais, bah en fait le Tu le perds toujours avec brise guerre. Ouais, Ravageur vrai... brise guerre et ouais. euh, une fois sur deux t'as avatar en plus avec tout ça. C'est ça, moi en fait je fais la. Enfin je différencie ça. Avec le gros burst quand on a Avatar et le petit burst quand on a juste Briseguerre et Ravageur mmh. de Up. Ouais. D'accord. Quelle que soit la situation, 45 secondes plus tard, euh, que tu sois encore en face d'Exac ou pas, tu remets euh, ces deux sorts On est d'accord. Ouais, toujours. Bah Ça, c'est la -ce que... euh, ouais, pr première priorité. C'est vrai que je le fais de source, mais en oh. mode ça coule de source. Mais ouais, c'est vrai que c'est ça, c'est la priorité. Euh. Et est-ce que quand tu es en phase de non-exec, du coup, est-ce que tu te dis que tu vas garder ou pas, ou vider exprès de la rage avant de mettre ses sorts mmh. C'est quoi ta gestion de la rage ouais. par rapport à dire, euh... attends, imagine, tu vois, tu à, 45... à 40 secondes de fight, tu sais que dans ouais. 5 secondes, tu récupères Ravageur Briseguerre, est-ce que t'as une gestion de la rage particulière de petit ou pas, par rapport à... au fait que tu sais que ça va revenir euh, ouais, ça peut dépendre. Alors, euh, en phase d'exec, on peut essayer effectivement d'avoir 60 de rage. Au-dessus, c'est pas forcément nécessaire puisque pendant que vous allez faire brise-guerre plus ravageur, vous allez générer de la rage via vos auto-attaques. Mm -hmm. Donc, effectivement, quand vous êtes en phase d'exec, vous pouvez essayer d'aller euh, vers 60 de rage, donc essayer de conserver un petit peu de rage. Maintenant, hors euh, phase d'exec, euh, c'est pas intéressant tout simplement parce que vous n'allez jamais réussir à dépenser toute Votre rage pendant que vous êtes en burst ou même en mini-burst, euh, tout simplement parce que frappe mortelle et heurtoir euh, consomment pas suffisamment de rage euh, pour vous permettre de tout dépenser pendant, pendant votre phase de burst, euh, donc c'est pas très intéressant, non, de type de la rage à ce moment-là avant. Euh, donc ouais, hors phase d'exec, euh, c'est pas la peine de tourner autour de ça concrètement. Vous utilisez peu importe votre rage. Votre... Ouais ça marche Je te laisse redire du coup la, la, la, la, la, Je un peu coupé Mais du coup la ah, phase où non exec euh, Bah en fait ouais, c'est la dernière phase Donc euh, qui se différencie pas Selon si on a les bursts ou pas Bien évidemment mm -hmm. euh, je le répète pas Mais Avatar, euh, brisière Et Ravageur c'est toujours à utiliser euh, ensemble Et toujours à utiliser On CD hein, bien sûr euh, Je, je l'inclus pas dans la priorité Mais euh, mm -hmm. c'est toujours euh, ça en premier euh, maintenant, pour ce qui est de la phase euh, hors exec, euh, bah le but, c'est ouais, ça va être juste. Bah, pareil, le casse-crâne, ça va être toujours euh, à faire en dessous de 60 de rage. La première priorité, c'est toujours avoir notre buffs sur notre cible. Là, j'utilise casse-crâne parce que j'étais en dessous de 60 de rage. Et là, je fais fulgurance, puis frappe mortelle. Et une fois que c'est ça, bah, je, je viens faire des heurtoirs des à la place des frappes mortelles quand c'est plus disponible. Toujours dans l'idée d'avoir un proc. Fulgurance dès que c'est disponible. Donc ça, c'est hors phase de burst. Et en phase de burst, bah, on va tout simplement faire la même chose, mais en rajoutant notre burst avant. Tout simplement. Et on fait des heurtoirs, On attend un proc fulgur. On a la fulgurance. Frappe mortelle de up, etc., etc. À partir du moment où je tombe en dessous de 60 de rage, j'utilise le casse crâne. Et on est reparti. Et là, bah, on a fait le tour euh, concrètement de la, euh, de la rotation. Donc c'est toujours, il faut juste savoir s'adapter à partir du moment, si on est en phase de burst et en exec, si on est juste en phase d'exec ou si on est en phase euh, un petit peu creuse du, du, du war donc la phase inter-exec. Voilà, okay. voilà. Ok, ok, c'est super clair. La génération de rage, euh, à partir de quel moment ça devient... Est-ce que, est que sur le fait qu'on est sur un début d'extension, tu as ce côté un petit peu frustrant de... Euh, pour la rage, je ne le demande pas, euh, j'attends, tu vois. Est-ce que tu as des phases creuses qui sont déjà... Est-ce que tu as des phases creuses à l'heure actuelle sur Shadowlands avec ton Ouais. ouais. Euh, alors, les phases creuses vont surtout euh, être pendant les phases, enfin, la phase inter-exec. Ouais, bien sûr. En vrai, euh, sinon, quand on est en, en burst exec, on n'a pas forcément ce problème. En phase d'exec, euh, on peut l'avoir un petit peu quand même d'une certaine façon, euh, mais c'est surtout pendant ouais, la phase interexec euh, effectivement il y a des fois on a des moments creux où on n'a pas de rage, on peut pas du coup utiliser frappe mortelle euh, ni heurtoir et euh, bah, on n'a pas de fulgurance de up en plus, ce qui fait qu'il y a des phases bah, on est littéralement en train de faire des auto-attaques pendant 4-5 secondes, à attendre que ça re-enclenche la machine, quoi. Donc euh, ouais, ouais d'accord donc il y en a euh, voilà, Riz, ça arrive à tout le monde il y a des phases de cru c'est ouais, ouais. bah, vrai que bah, le gameplay du Warhammer est, est quand même un gameplay plutôt lent on va genre, faire des très grosses attaques ça, euh, avec des temps euh, entre les attaques assez longs. il ne faut pas s'inquiéter des fois d'avoir ouais, effectivement ces phases où euh, bah, on fait juste des auto attaques et on n'a pas grand chose à faire c'est pas grave c'est pour tous les Warhammer on est comme ça c'est le combat ultime du Warhammer la Rage, c'est un problème euh, donc faut pas s'inquiéter. Ouais. Ok, ça, ça marche euh, sous, sous BL. Ça va mieux quand même. Ouais, sous BL, c'est très agréable. Je peux vous dire que si vous avez une petite infusion de puissance à côté, ah. vous allez faire des open du, euh, du futur. <rire> euh, moi, je prends mon exemple par exemple. Enfin, euh, bah, C'était même hier euh, pendant un recline de HM sur Altimore avec BLO au pool à euh, les bursts euh, plus. Infusion de puissance Je suis monté à 27k DPS 27k Sur Altimor C'est plutôt agréable Mais ça montre aussi la force De la phase d'exec du Warim Mais aussi la phase Les phases de dégâts sur du double cible La phase du war est très Très très forte sur du double cible Donc En vrai on a quand même Quelque chose à faire Il y a quand même un moment où on nous voit <rire> temps. Là, non, 27K, est on, est, on est là un moment, mais voilà. Ouais, voilà. Ok, et du coup, le multi-cible, alors euh, multi-cible, euh... alors ouais, c'est ce qu'on disait au tout début. Alors, il y a deux euh, builds euh, en, en multi-cible. Alors, moi, je vais vous en présenter un en détail. Enfin, euh, plus que je vais juste vous en présenter un en détail euh, et vous donner des pistes sur le deuxième parce que euh, le deuxième. Euh, subit malheureusement quelques problèmes euh, je vais vous, juste vous montrer rapidement les talents euh, donc ça c'est plus un build tourné autour du, euh, du MM euh, le problème avec ce build c'est que euh, enchaînement et piraté donc on une portée quand même assez euh, réduite ce qui fait qu'on a plutôt du mal à le mettre en situation euh, en plus d'être un build quand même assez compliqué à prendre en main parce qu'il y a pas mal de priorités à gérer il euh, faut savoir quand même qu'il existe euh, maintenant moi je vais plus m'attarder sur le build euh, le build euh, mono-cible en fait ouais. euh, voilà, en fait c'est ça le truc hein, comme dit c'est que euh, ce build là a le mérite d'exister ça fait des dégâts de zone qui ne durent pas que pendant 10 secondes mais effectivement c'est très très faible déjà et quitte à vouloir faire ça autant jouer en speed fury donc faire euh, clic, changer de speed et faire du fury si on veut faire des dégâts de zone euh, constants quoi c'est ça, ouais. bah Pour le Donc mythique euh... plus, on ouais, de privilégier plus le, le, le Fury, ouais. ça sera quand même meilleur. Dans tous les Bien cas. sûr, mais au final, même les fights où il euh, bah, y, a, y a cette histoire de dégâts constants, même en raid, euh, au final, euh, bah, le Fury fera vachement mieux. Donc euh, jouer enchaînement et cuirasser, euh, bon. c'est... Bah, à l'heure actuelle, moi, j'ai tendance à dire que c'est pas viable, ça mmh. manque un petit peu quelque chose. Je suis d'accord. Euh... Donc, euh, pourquoi je vous présente ce build qui est à la base le build mono euh, dans un build multi euh, bah Tout simplement parce qu'avec ce build, vous allez quand même être en capacité de faire beaucoup de dégâts euh, pendant un petit laps de temps. C'est-à-dire que pendant 10-15 secondes, vous allez quand même pouvoir avoir des valeurs euh, assez élevées, euh, même plutôt très élevées, euh, quitte à concurrencer même des classes qui sont euh, sur du. Euh, sur un build multi, maintenant, ouais, effectivement, à passer ces 15 secondes de burst, vous allez drastiquement chuter. Bah, t'as plus rien de... en fait. Hein. En ah, fait, t'as plus de cooldown, t'as plus de dégâts zone du tout. C'est euh, à partir enfin... du moment où t'as passé tes cooldowns t'as plus rien. À... C'est ouf. Et, euh... yes. Du coup, alors le donc t'as une option où t'as ravageur, tu vas avoir attaque circulaire euh, ouais. et le brise Genou qui sont tes trois sorts principaux qui vont faire des dégâts de zone. Mm -hmm. euh, et potentiellement tourbillon, mais ça je te laisse nous en parler. Euh, ouais, bah, en vrai, on va vite faire en parler du tourbillon. Euh, vous n'allez jamais l'utiliser. Euh, si vous voulez ah ouais mentir, vous ne l'utilisez jamais. Enfin, non, vraiment jamais. Moi je ne l'ai pas dans ma barre, hein, clairement. Sérieux euh, Ouais, tout simplement parce que, en fait, euh, il faut garder à l'esprit que Blame fait euh, autant de dégâts qu'un tourbillon sur 5 cibles. Tout simplement. Ah. Donc, pourquoi on y irait... Et Vu que ça touche que 5 cibles. Ben... <rire> c'est ça en fait. C'est capé à 5. Ah et ouais, chaud, et là, le point de, de, de non-retour de la compétence, c'est pourquoi on utiliserait Tourbillon alors qu'on peut utiliser Blam. Surtout bah, qu'à côté de ça. Tu peux avoir des situations très particulières dans lesquelles tu ne veux pas faire de la prio de target, mais euh, là, on est sur de la niche. Ouais, hein. bah, en vrai, hors phase d'exec, euh, ce... ouais, éventuellement, hors phase d'exec, vous pouvez remplacer, bah, du coup, comme on n'a plus Blam, vous remplacez bah, Frappe mortelle et Heurtoire par Tourbillon. La rigueur, ouais. effectivement. Euh, maintenant, euh, à partir du moment où vous avez Attaque circulaire de, de Up, euh, mm. bah, Frappe mortelle passera devant. Oui, euh, bien sûr. Ouais. Et comme euh, Attaque circulaire est disponible, bah, vous allez concrètement toutes les 15 secondes, vous allez être sous Attaque circulaire. Euh, bah, tourbillon ouais, euh, va avoir juste ce laps de temps euh, utilisable. Euh, mais euh, comme on est sur un build de burst qui est utilisé en général pendant des moments de burst bah, vous avez en fait tout le temps en permanence avec blam de disponible donc vous avez quasiment jamais utilisé euh, tourbillon, c'est pour ça que moi je l'ai enlevé après maintenant euh, voilà. comme tu dis il y a quelques petits moments où éventuellement ça peut être utile mm -hmm. mais euh, ils sont quand même euh, peu fréquents euh, bon, on va pouvoir s'attaquer du coup à la rotation parce que yes, que... <rire> dis, montre nous la belle rota là euh, bah en fait, il n'y a pas grand chose qui change Contrairement à bah, Comme la, la rotation mono cible Il hein. mm -hmm. y a toujours cette histoire de euh, Est-ce qu'on est en phase de burst Est-ce qu'on est en phase D'exec de, de, de, de, or burst Ou est-ce qu'on est en phase euh, euh, Pardon de bah, Rien de facile de... de... voilà. <rire> Je sais pas trop mais ouais. Ouais, <rire> je je vois. En fait, je... la seule chose qui change euh, C'est que vous allez Utiliser attaque circulaire on cédé, ouais. tout simplement pour pouvoir permettre à vos euh, attaques qui touchent une seule cible de d'en toucher une supplémentaire. C'est pour ça que tout à l'heure j'insistais vraiment là-dessus, c'est que le double cible du warm est quand même parmi l'un des meilleurs doubles mm -hmm. cibles du jeu mm -hmm. donc, euh, à, à ne pas négliger quand même. Euh, donc, euh, ça se voit. Le fight où il parse le mieux, c'est Altiman. C'est Altiman. Bah oui, mm -hmm. voilà. C'est il s'en sort plutôt bien sur ce, sur ce fight. Grâce à ça. Euh, donc, on va partir bah, comme tout à l'heure, hein, ce qu'on fait en phase de burst avec l'exec de disponible. Donc, euh, là, on va juste enlever la fulgurance après la charge. Pas, pas la peine de faire ça en multi-cible. Euh, donc, on charge, avatar, brise-guerre, ravageur. Et là, moi, j'ai fait une bêtise. J'ai utilisé euh, l'attaque circulaire après tout ça. Donc, c'est bien de le montrer maintenant. Euh, comme ça, on le refait pas. Euh, attaque circulaire c'est à toujours utiliser euh, Avant que vous euh, Commenciez à, à, à Faire votre avatar Comme ça vous perdez pas de temps euh, Vous perdez pas votre GCD euh, ouais. faire Donc, une attaque... Charge, attaque circulaire Avatar, ravageur avatar, Brise guerre, euh, ravageur. Euh, brise, -guerre pardon. brise guerre avant l'avatar Ou après Avatar, en même temps. brise guerre Ravageur Ouais. Et, on, et on balance tout. De toute façon, Avatar, il est hors GCD. Euh, Avatar, il est hors GCD, ouais. Oui, donc Avatar Brise Guerre. C'est ça euh... on utilise l'attaque la, circulaire avant. C'est l'attaque circulaire a un GCD de euh, 0,75, si je dis pas de bêtises. Donc c'est moitié ouais. moins que la plupart des techniques. Mm -hmm. euh, donc en fait, vous allez utiliser Avatar pendant votre attaque circulaire et en GCD, ce qui va vous permettre directement d'enchaîner avec Brise Guerre et Ravageur. C'est ouais, pour ça ouais. qu'on utilisera attaque circulaire avant. Ouais. Mm -hmm. euh... Après sinon, ouais, euh, bah, comme pour mono-cible, en fait, pendant cette phase, bah, vous utilisez une seule touche, c'est votre blab, concrètement. Euh, après, hors phase de burst, euh, quand on est en, en multi-cible, bah, on, on va faire juste du mono-cible sur notre cible principale, toujours en, en ayant l'idée de garder sur notre cible principale le debuff. On fait des fulgurances, et on fait des execs euh, dès qu'on a fait une fulgurance avant. Frappe... Euh, euh, casse crâne pardon a toujours utilisé à, à 60 de rage ou moins et, euh, et puis voilà tu maintiens tu maintiens attaque circulaire dès que c'est up quoi c'est ça ouais, et attaque circulaire toujours quand c'est up donc toujours avec l'idée de faire euh, votre blâme et euh, enchaîner avec une fulgurance dès que votre euh, dot s'enlève on, on remet un, un coup et casse crâne quand on est à 60 de rage donc voilà. tu prends ta pris au target et tu fais exactement la même chose juste tu mets ton attaque circulaire quand elle est up c'est ça, et après ouais Bah en fait, concrètement, on fait la même chose qu'en monocybe C'est juste qu'on va utiliser euh, Attaque circulaire dès qu'elle est disponible Ou bien, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin Essayer de tourner autour Si vous voyez que vous vous approchez d'une phase de burst Ou d'une phase d'exec Essayez de garder cette attaque circulaire Pour venir mettre des des, euh, des blames euh, Donc sur la cible qui est à 35% Pour venir gratter J'allais y venir justement Alors, donc, ça m'amène à un point euh, l'attaque circulaire, c'est 30 secondes de cooldown. Le reste de tes CD, c'est 45 secondes, 1 minute ouais. 30. Mmh. C'est-à-dire que si tu utilises l'attaque circulaire en cooldown, tu l'as ouais. au burst, avec tout, donc ça c'est bien. Mmh. 30 secondes après, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, ouais. 45... Enfin, 1 euh, minute après non plus, et à 1 minute 30 après, par contre, c'est vachement bien. Ouais. Mais du coup, tu as deux attaques circulaires qui sont sur des non non créé notre burst est ce qu'il vaut mieux quand même faire 0 30 une une trente ou est ce qu'il vaut mieux faire 0 0 45 une minute trente eh il faut mieux faire la deuxième option que tu as proposé c'est effectivement euh, garder l'attaque circulaire euh, pour le moment où vous allez enclencher, en, enclencher pardon, euh, votre burst ou mini burst donc pour mmh. essayer toujours de faire le maximum de dégâts pendant cette phase ouais, donc il mieux utiliser euh, à l'open euh, puis euh, en paire avec le mini burst, puis à nouveau sur le gros burst. Ok. Ouais, ouais, ouais ça, ça m'étonne pas. En même temps, en fait, quand, quand tu vois un peu les sorts, c'est quand même la frappe du colosse, donc euh, le truc de zone, là, le débat de zone, c'est ouais. quand même 30% de dégâts en plus sur les cibles. C'est ouais, énorme. Moi, ça, faut, faut pas louper le coche, quoi. <rire> ouais, non, mais tu te rends compte, toi, à 30%, rien qu'Avadar, c'est 20% en plus, rien que quand tu actives les deux, tu mets 50% de dégâts en plus. Ta maîtrise là en l'occurrence, t'as à 22% qui fait que tu tapes 22% plus fort quand tu débuffes. Débuff ouais. qui est appliqué avec le ravageur, donc tu arrives à du enfin, ça marche pas exactement comme ça, mais un truc comme 75% de dégâts en plus, euh, 75% de dégâts en plus, c'est énorme, ouais, bah c'est très très fort. Il euh, y a aussi euh, quand même le, je, je le spécifie, il ya a Brise Guerre qui applique aussi le, le dot, euh, faut le garder. Ah oui, lui. il applique aussi euh, le, la blessure profonde, ouais, ouais, c'est euh, vrai que c'est pas la peine euh, par exemple de faire une frappe mortelle. Mm. Euh, refresh le, le dot si vous êtes sur le point d'enclencher de, une phase de mini-burst ou de burst ouais. euh, avec le brise-guerre c'est vrai qu'il faut garder ça à l'espoir mmh, bah, le ravageur et aussi euh, bah... de façon il le met. Euh... ouais et le ravageur aussi dans tous les cas ouais. Ouais. enfin voilà et puis euh, bah, le dernier truc c'était pas bah, pareil comme tout à l'heure euh, euh, c'est en gros ouais bah, quand, quand vous êtes hors phase d'exec bah, toujours maintenir euh, votre dot sur votre cible principale Dès qu'attaque circulaire est up, bah vous faites des fulgurances, des heurtoires, frappe mortelle quand c'est disponible, heurtoir, heurtoir. on a une fulgurance qui proc, etc., etc. Même chose si vous êtes en burst, okay. ça ne change pas, c'est exactement pareil comme au dos. Donc comme on a dit, tout à l'air potentiellement, tourbillon peut avoir plus de valeur sur ces moments là où tu rien d'autre. Euh, ouais, si on n'est pas en attaque circulaire, effectivement, tourbillon peut être euh, peut être l'option à, à utiliser. Ouais. Yes, et, et du coup tu peux nous refaire une grosse open, euh, que je vois les chiffres, j'ai un petit peu bougé, je voyais pas le, le détail, ouais. euh, juste pour okay. le plaisir. <rire> T'es un chasseur précis mec, hein. oh, 18k <rire> quoi. Voilà. Ça monte là-dessus. Voilà. Ah ouais, ça monte bien, voilà. ça monte vraiment bien en zone. Ça monte plutôt bien oui, en zone, ça reste quand même agréable. Surtout Parce que, que là tu vois, t'as fait 300k en, en vraiment peu de temps. Ouais, ouais, ça reste quand même euh, très fort. Après, ce qu'il faut garder quand même à l'esprit, c'est que la majorité de nos dégâts vont être faits en, en double cible. Donc, mmh, mmh. Voilà. C'est juste ça. Euh, si vous avez une prio target à faire, c'est pas mal. Par contre, si vous voulez des dégâts constants sur euh, l'IC sur toutes les cibles, Warham c'est pas son point fort, effectivement. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, pas... Bon, après, euh, on, on a les outils qu'on a. Hein. C'est ça. <rire> yes, et du coup ça nous amène à Wikora. je vois que euh, bah, t'as as le Luxtos c'est le même que, ouais, euh, que pour bah, la specialie c'est hein. le bro ça hein, euh, Wikora de, de Luxtos euh, moi j'adopte sur tous mes personnages c'est toujours clair il y a tout ce qu'il faut euh, c'est euh, pas envahissant moi je trouve donc, euh, mm -mm. donc euh, moi je, je reste sur Lu Luxtos euh, pour ça euh, donc euh, n'hésitez pas à aller sur, euh, bah, soit sur wagio ou soit sur uh, luxtos.com directement il y a une section wikora et puis euh, vous avez euh, exactement le même que moi sachant que euh, au fur et à mesure des patchs et des extensions bah, il met euh, ses wikora à jour mm. c'est quand même plutôt agréable ça. ouais j'imagine que par exemple si tu joues Kyrian il euh, y a l'ajout de la spire euh, ouais, tout à fait ouais, ouais, ouais, ouais. et du coup en termes euh, d'utilitaire alors on a déjà fait une passe sur la, la vidéo du guerrier Fury euh, ouais. Sur, sur l'utilitaire, donc euh, voilà pour euh, du détail, pas hésiter à aller checker la vidéo sur le guerrier le fury. Mais est-ce que toi, il y, y a des petits trucs que tu vois que, à dire par exemple, enfin euh, qui, qui te viennent à l'esprit euh, de vraiment qui sont quand même importants, euh, même ne serait-ce que sur euh, le CD défensif du War, le fil de l'épée par exemple euh, euh, Est-ce qu'il y a bah des trucs à savoir film. dessus euh, Oui, il y a quelque chose euh, à savoir euh, dessus qui est très important c'est que bah, ça enclenche du coup à une phase où vous parrez à 100% les coups. Euh, alors c'est euh, un petit peu euh, c'est semblable à tout effet similaire qui, qui engage la chance de parer c'est que si vous vous faites taper par derrière, ça n'enclenche pas la, la parade donc quand vous l'utilisez, faites toujours face euh, au mob. dans le cas où par exemple vous avez fait une reprise d'agro ça peut arriver avec les blâmes des fois quand vous êtes en burst, attaque circulaire et vous faites des gros blâmes surtout que tu veux en temps de à le Pen, donc euh, ouais. ça ça peut arriver de reprendre l'agro donc effectivement euh, dans ce cas là, utilisez le, par le fil de l'épée, euh, mais restez toujours face au mob, jamais euh, vous prendre de coups par derrière, euh, maintenant en vrai, euh, faut jamais que vous repreniez l'agro, normalement, surtout que vous utilisez votre CD euh, dans l'optique de vous protéger d'une reprise d'agro mmh. ça c'est toujours utilisé euh, à, toujours utilisé au, au moment opportun, c'est à dire au moment où vous allez avoir un pic de dégâts euh, euh, qui, euh, qui va arriver, ou qui est en train d'arriver, qui, qui est en train de se passer plutôt, donc euh, ouais, euh, oubliez pas quand même que euh, c'est quand même 30% de réduction de dégâts dans tous les cas pendant l'illusion, mm, mm, mm. donc n'hésitez pas à l'utiliser. Euh, sinon, à côté de ça, ah au euh... mal voilà du, romal du romal est et mal est utilisable en gaie arme. Euh, pff... Bah non, en fait. Non, <rire> dis pas non plus sérieux bah, Non pas... non non, en fait, bah c'est encore pire que War Fury. Dans le sens où on a déjà du mal à générer de la rage. Et des fois, on a des faces creuses de, de, de l'infini. Donc, euh, du romal en vrai, on, on a tendance à ne pas l'utiliser. Mais après, bah, pareil que pour le Warfury, euh, euh, comme j'ai pu le dire, c'est vous pouvez l'utiliser effectivement si vraiment vous voyez que ça ne suit pas. Quoi. Si vous voyez que vous prenez trop de dégâts, malgré que vous ayez utilisé votre réduction de dégâts par le fil de l'épée, euh, votre réduction de dégâts avec euh, le spell... Euh, euh, le renvoi de sort pardon mm -hmm. euh, si vous voyez à ce moment là ouais, que ça ne suffit pas vous pouvez utiliser un Duromal mais c'est quand même 42 rages rage qui sont utilisés pour pas faire de dégâts donc euh, bon. voilà. à utiliser avec parcimonie euh, sinon à côté de ça bah, je vais pas vraiment euh, rentrer dans les détails comme tu as dit puisqu'on avait mm -hmm. déjà fait euh, cette partie plutôt en détail euh, sur le Fury donc pas hésiter à, à aller checker ça mais euh, ouais s'il y a bien un truc que euh, je vous dis c'est vraiment renvoi de sort, pareil euh, ne pas hésiter à l'utiliser soyez curieux sur son utilisation vous ne vous tromperez jamais à, à vouloir essayer de, de l'utiliser sur des, des, des dégâts magiques ça sera toujours bon à prendre euh, des fois même vous allez pouvoir être surpris de faire des renvois euh, très, plutôt utiles euh, Maxi sera d'accord avec moi notamment euh, sur Lady Inerva ah euh, ça c'est beau ça c'est beau sur Inerva où vous allez pouvoir renvoyer des sorts, par exemple l'AOE qui se met autour de vous et qui fait pop un ad à la fin. Vous pouvez carrément renvoyer ce sort, ce qui fait que vous faites des dégâts déjà grâce au renvoi de sort, mais en plus de ça, vous allez faire des dégâts. Euh, une fois que la compétence va disparaître sur le boss, à hauteur de, ouais, je crois que c'est 3 ou 5%. C'est euh... énorme, 3 ou 5% du boss, mais c'est monstrueux. Voilà. Parce qu'en plus, être... euh, comme dit, on peut du coup faire intervention sur son pote, renvoi de sort, ça laisse deux chances de renvoyer. Euh, c'est vraiment c pas grave. Hein. Donc soyez ah, curieux avec le renvoi de sort, vraiment, j'insiste, c'est vraiment un, un très bon sort qui est, qui est, qui est revenu avec euh, Shadowland Donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est tout bénef. Carrément, voilà. carrément, carrément, carrément. Bah, et bah écoute, je pense qu'on a bien fait le tour de, de tous les trucs à dire sur, pour aller casser du monstre, casser du raid et s'éclater avec un War Fury. Donc ouais. bah, déjà, merci énormément à toi, Marc. Bah, merci encore à toi de m'avoir invité. <rire> toujours un plaisir. Donc toi qui as regardé la vidéo, n'hésite pas évidemment à me dire ce que tu en as pensé, à mettre un petit pouce bleu, à le partager à ta guilde, à tes amis, etc. La vidéo, évidemment, ça fait toujours grave plaisir. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.